Alors avant d'aller plus loin, vous pouvez mettre un pouce pour dire que vous likez ces vidéos et vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Alors maintenant, comment rester focus Parfois, on aimerait être plus concentré, on se dit « Ah mais là, j'ai été distrait » et euh, que ce soit une compétition ou en entrepreneuriat, bah, on peut voir qu'on va perdre des millimètres euh, parce qu'on a manqué de focus. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser son focus Alors le premier point. Le premier point c'est celui pour lequel moi je vois directement en fait la différence lorsque je suis plus focus ou moins focus c'est déjà la clarté ok plus on va être clair sur ce que l'on veut et bien plus ça va être facile d'être focus par exemple lorsque j'avais écrit euh, lorsque j'avais écrit ce livre L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé que vous pouvez retrouver dans la description lorsque j'avais écrit ce livre. et eh bien, j'avais été très focus parce que je savais que je voulais sortir ce livre. C'était important pour moi de sortir ce livre euh, pour euh, 2021. Et du coup, bah, quand j'ai commencé à l'écrire tous les matins, je prenais 90 minutes, je prenais mon chrono, euh, je mettais le minuteur sur, euh, vous prenez votre chrono, vous mettez le minuteur par exemple sur 20 minutes, je mettais mes écouteurs et pendant 20 minutes je travaillais et puis je relançais le minuteur une ou deux fois afin d'être focus. Donc c'est vraiment important parce que votre cerveau, votre cerveau est une machine qui est fait pour vous faire vivre dans ce qui est prioritaire pour vous. Donc si vous n'êtes pas au clair sur ce qui est prioritaire pour vous, et eh bien le cerveau va constamment chercher d'autres choses à faire qui vont le distraire plutôt qu'être dans notre mission donc c'est pour ça que moi quand je travaille et que j'ai besoin d'être focus eh bien je vais mettre un minuteur ce qui me permet en fait bah, de ne pas avoir la distraction du temps là dedans parce que je sais que le en gros je délègue la partie de temps à mon téléphone ce qui fait que je peux être complètement focus sur ce que j'ai à faire et en plus je mets je vais mettre souvent de la musique euh, plutôt de la musique classique qui me permet euh, d'être vraiment concentré donc ça c'est le premier point c'est vraiment un être clair très clair sur euh, qu'est ce que je veux qu'est ce que je veux et euh, quand je le veux le, du coup le deuxième point on l'a vu c'est de pouvoir bah, se couper au maximum des distractions et ensuite le troisième point c'est vraiment de voir en fait où partent nos priorités par exemple l'exemple d'un sportif enfin même de, de plusieurs aujourd'hui sportifs euh, où euh, bah souvent, en fait, des fois, pendant la compétition, ils vont voir qu'à euh, ce moment-là, la pensée va partir sur « Ah mais, il va se passer quoi si je gagne ou si je perds ?» Donc, ça veut dire qu'à ce moment, la priorité, elle n'est plus d'être sur la compétition, mais la priorité, elle est sur le regard des autres et que vont dire les autres. Donc, j'ai un système de priorité qui part sur « Ah mais les autres, ils vont dire quoi si ça se passe bien ou mal Ils vont peut-être me juger ?» Donc, la priorité numéro une à ce moment-là pour l'être humain, c'est euh, la peur d'être jugé ou d'être bien vu par les autres plutôt qu'être centré sur l'objectif. Alors là, du coup, bah, forcément, avec les, les, les sessions de dépolarisation, on va écrouler la peur du jugement. Ce qui fait que quand on n'a plus peur du jugement, ou quand on n'a plus peur de ce qui va se passer, on peut être vraiment bah, focus sur là, ce qui est prioritaire. C'est là où, du coup, euh, tout ce qui est auto-hypnose, méditation, sophrologie, qui sont des, des, des outils qui sont vraiment bien pour nous aider à rentrer dans le flow et rester focus, mais c'est là où ça a ses limites parce que des fois les gens ils vont sortir de leur méditation, ils vont sortir euh, de leur état d'autohypnose. Pourquoi Parce que à ce moment, si quelque chose est plus prioritaire pour le cerveau que de se centrer sur le moment présent, alors bah en fait euh, tout ça ce sera qu'un pansement. Alors que lorsqu'on va faire les, les sessions de d'épolarisation, vu qu'on va vu qu'on va enlever tout le bruit du passé, genre j'aurais aimé que ça se passe différemment, paf paf paf, on écroule les charges et du coup bah on est OK avec tout ce qui s'est passé dans le passé et on se dit bah que c'était parfait pour la personne qu'on devait devenir. Donc on est neutre émotionnellement par rapport au passé. Et ensuite, quand on va regarder l'avenir, toutes les probabilités de ce qui peut arriver consciemment et inconsciemment aussi, on va chercher au maximum pour refaire remonter ça. Et on va enlever toutes les peurs liées au futur. Bah, vu qu'il n'y a plus de soucis, de problèmes du passé à régler et moins de soucis euh, conscients ou inconscients. Dans le futur, eh il n'y a plus ces peurs, et du coup, vu qu'il n'y a plus ces peurs, ça nous permet d'être quoi Centré sur ce qu'on a envie de faire à un instant donné, et donc le focus, toute la capacité consciente est présente, euh, est présente sur ce que l'on fait maintenant. Et voici pour aujourd'hui. Pensez à mettre un pouce si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir.